Bonjour, dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer ce qu'est un algorithme ou encore un organigramme de programmation. Un algorithme est un outil qui permet de décrire un algorithme de façon simple et graphique. Pour construire cet algorithme, il faut respecter une norme de vos représentations. En effet, vous avez trois possibilités. Il y a tout d'abord le rond qui est utilisé pour le début du programme ou la fin du programme. Ensuite, vous avez le losange qui correspond à la question et vous avez enfin l'action sous forme de rectangle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un algorithme se lit du haut en bas et que pour la question, on ne peut avoir que deux réponses possibles, soit oui, soit non. Exemple que j'ai choisi. L'utilisé ici est un technicien en alarme qui souhaite installer un système pour protéger son hamburger. Personne ne doit s'en approcher. Pour illustrer tout ça, je vais utiliser un algorithme. Quand quelqu'un s'approchera du hamburger, l'alarme sonne et je serai averti. On commence le dessin par la bulle début. La première action que je vais réaliser, c'est d'éteindre la sirène pour éviter qu'elle ne sonne dès le départ. Ensuite, la question que je vais me poser est « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ?» Deux réponses possibles, soit non, soit oui. Au départ, il n'y a personne, donc c'est non. Sur mon schéma, quand la réponse est non, je fais remonter la ligne vers le haut. Comme cela, je retourne à la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et cela forme une boucle jusqu'à ce qu'il y ait une personne. Quelqu'un arrive, dès lors, ma première action est de mettre en marche la sirène. Mais je ne vais pas la laisser trop longtemps allumée. Donc je vais utiliser une autre action qui est attendre 30 secondes. Pour éteindre la sirène, je vais faire une boucle et monter au début de mon programme au-dessus de sirène éteinte et ainsi former une boucle entre la fin de mon programme et le début de mon programme. Autre exemple, transformer un algorithme, ici c'est un bouton poussoir qui allume une d'elle, en un algorithme. Alors vous allez commencer par la bulle début. Vous allez vous poser ensuite une question, est-ce que le bouton poussoir est appuyé Donc deux réponses possibles, soit oui, soit non. Si c'est oui, donc une Delle s'allume, si c'est non, votre DEL s'éteint.